Bon les deux sœurs, vous faites le ménage de la salle, quand je reviens, je veux que ce soit nickel. Mais de toute façon, c'est de ta faute, si on est là, hein. C'était mémorable. Mais tu te rappelles du court-métrage Mémorable qu'on était allé voir avec papa et maman au festival court-métrage Ah mais oui Mais tu te rappelles C'était trop beau avec toutes les peintures et tout ça. Mais c'était pas vrai, c'était pas de la peinture, c'était du numérique. Oh mais peu importe, de toute façon, ce film était hyper original et il sort vraiment du lot. Ah mais il vient d'où ton pull Oh mais c'est un cadeau de mamie, t'as le même à la maison Oh ah bah il est moche hein. Oh mais laisse-la reposer en paix. Mais à quoi ça sert Bah c'est pour peindre. Hein ah oui c'est vrai. Voilà, comme ça, tout le monde va s'en souvenir. Non mais tu me fais une blague ou quoi Attends, c'est qui qui a peint ce tableau Bah j'en sais rien, c'est pas connu. Hein. Non mais Emma, tu fais exprès ou quoi Attends, tiens t'asseoir. Bon Emma, on revient sur Mémorable. Tu te rappelles de la manière dont l'image raconte la perte de mémoire du monsieur mais tu sais, au début, le monsieur, il a toute sa tête, il y a plein de couleurs, c'est hyper réaliste. Mais au fur et à mesure qu'il perd la mémoire, les couleurs, elles se mélangent et à la fin, elles s'effacent. Franchement, c'est une manière hyper poétique de montrer la maladie d'Alzheimer. Emma, ne me dis pas que tu t'en souviens pas Bah, non. Emma, le court-métrage, il était exceptionnel. Il t'a fait sourire, rire et pleurer. Et toi, tu l'as oublié Attends, mais de quoi tu parles Ouais, bah là, franchement, c'est plutôt toi qui me donne envie de pleurer. Hein. Vous êtes la femme de ménage Ouais, c'est ça. Vous auriez pas vu ma sœur J'étais avec elle, je crois. Elle doit être partie.